les hommes jouent un rôle, à partir du moment où ils travaillent, où ils ont une activité professionnelle, ils sont dans un rôle, ils ne s'en rendent pas compte. Ils jouent une pièce de théâtre. Et euh, ces gens euh, sont dans cette pièce de théâtre et ils s'y croient, croient qu'ils sont le personnage qu'ils jouent. Alors que c'est complètement faux. On est ce qu'on est. Et c'est euh, et, et la raison pour laquelle euh, beaucoup d'individus euh, sombrent au moment où il faut prendre la retraite. Parce qu'ils euh, euh, ils ont cru qu'ils étaient le personnage qu'ils jouaient, alors qu'ils ne le sont pas. Et donc ils ont du mal à retrouver ce qu'ils sont. On peut être naturel avec n'importe quel habit. À partir du moment où on sait qu'on est dans un rôle et qu'on qu est dans, au théâtre et qu'on qu est un personnage, on peut jouer n'importe quel personnage. J'ai joué des personnages. Mais par contre, j'ai agi et j'ai dit des choses qui n'était pas dans le personnage, qui était moi. Et j'ai toujours dit ce que moi je pensais. Et donc c'est tout simplement redonner, euh, clarifier et simplifier les choses. Dire on est, on est ce qu'on est et il n'y a pas besoin d'avoir euh, une hiérarchie, une, une autorité. Une, euh, l'autorité elle se fait par la compétence. C'est la compétence l'autorité. C'est de... C'est d'être toujours meilleur, de, de pouvoir communiquer, de pouvoir apprendre aux autres et de pouvoir, au pouvoir aussi apprendre des autres. Parce qu'en fait, euh, le travail d'équipe, c'est véritablement le, le fruit euh, de, de, de l'activité. C'est les idées des uns et des autres qui font qu'on qu sort des beaux projets. C'est des gens qui ne voulaient au départ pas du tout rentrer dans l'actionnariat.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 et je continue à collaborer avec mes anciens collaborateurs. Donc je suis maintenant aujourd'hui en retraite, mais euh, j'ai une activité, j'ai conservé une, une petite entreprise, mais qui est une toute petite entreprise dans laquelle je suis tout seul, euh, mais qui permet d'avoir de, de, de, de, des prestations vis-à-vis -vis de, de, de mes anciens collaborateurs. Donc je travaille un peu à, à la demande sur, euh, euh, sur des conseils, sur de la formation, sur, euh, voilà. Et aujourd'hui, je peux dire que l'entreprise, elle continue à fonctionner à, euh, d'une façon identique à ce qu'elle fonctionnait lorsque j'y étais. C'est-à-dire que effectivement je ne suis pas indispensable. Je suis satisfait de, de ma vie professionnelle. Je pense que je me suis épanoui, j'ai appris, appris beaucoup de choses. Euh, je n'ai pas de regrets. Pour moi, le travail, c'est très positif. Euh, D'abord, c'est une, une motivation, c'est une source de satisfaction, de reconnaissance sociale, enfin c'est tout un tas de choses qui fait que le travail est, est intéressant. Euh, et c'est un, un lieu où on peut réellement s'épanouir. Si, euh, si, euh, si on prend le soin de prendre le temps euh, de parler, de communiquer avec ses collaborateurs, d'avoir de, de, des projets communs, euh, de dire ce qu'on a envie de faire et de faire ce qu'on avait envie de faire. Je crois que pour moi, euh, c'est simplicité, sobriété, c'est-à-dire être naturel. Euh, c'est un, un terme d'ailleurs qu'on n'a pas beaucoup utilisé, mais pour moi, naturel, c'est euh, un mot d'une grande valeur. Mmh. Ne pas vouloir chercher à être autre chose que ce qu'on est naturellement. On a des qualités, on a des défauts, mais euh, on, on vit avec. Et euh, ça ne sert à rien de, de vouloir euh, camoufler des défauts ou mettre en valeur des, des, des qualités, puisque de toute façon, euh, l'individu qui est en face de nous est capable de, de voir qui on est. Je pense qu'il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est le terme militant. C'est militant social, c'est-à-dire que euh, on, on vit dans un monde euh, de, de conflits, euh, de préoccupations, euh, alors vais dire économique, mais c'est pire que ça, c'est l'appât du gain, euh, d'où ces conflits. D'ailleurs, euh, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de conflits s'il si y avait moins d'appât du gain. Euh, et je crois que l'homme a besoin de, de réaliser que de toute façon il n'emmènera rien avec lui et qu'il euh, va disparaître un jour ou l'autre, euh, parfois très rapidement. Donc euh, euh, qu'il ne sert à rien de, de s'accrocher à, à du matériel. Euh, et donc, euh, pour moi, militer, c'est militer pour la vie, pour, euh, pour le, le plaisir de rencontrer les autres, pour le plaisir de, le plaisir de, de vivre, de manger, de boire, de, euh, de respirer l'air pur, de voir la nature, de voir les animaux, etc. De, de vivre en symbiose avec, euh, avec notre espace. Je pense que je suis un rebelle de... de de la, de, de la société, de la structure de la société et, et des rapports humains. C'est vrai que j'ai toujours été. Et c'est un petit peu, ça rejoint mon terme de, de militantisme. Euh, on, on revient à ça. Euh, c'est arrivé très tôt, en 68, euh, à l'époque que euh, je, je préparais le concours des arts et métiers. Et donc je me suis positionné aux arts et métiers, qui est une vieille école avec des traditions, etc. Et je me suis positionné comme un anti-traditionaliste. Euh, comme euh, voilà, je, je me suis, euh, je me suis opposé à toute cette euh, cet establishment, euh, la façon de penser, la façon d'être, la façon de euh, d'être euh, d'être un patron, d'être euh, voilà. J'ai porté la cravate, hein, mais j'ai porté la cravate longtemps, mais pour me, me pour qu'on me confonde dans la, dans la masse parce que l'apparence euh, l'apparence c'est rien. on est capable de, on est capable de se, de se noyer pour de se noyer dans une apparence. L'essentiel c'est ce qu'on véhicule derrière et moi aujourd'hui euh, euh, je, euh, je suis pleinement euh, pleinement satisfait de, de, de vivre quoi J'ai vraiment envie de, de vivre et de découvrir encore des, des tas de choses quoi.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 quand on crée une entreprise quand on travaille dans une entreprise euh, il faut perdre euh, l'idée qu'on est irremplaçable ça c'est de l'absurdité complète et c'est ce que j'ai toujours dit à mes collaborateurs vous êtes tous vous avez toujours tous un rôle à jouer vous êtes très important dans l'organisation dans, dans mais vous n'êtes pas indispensable et à partir de là je crois que on devient plus humble euh, et on euh, on a plus envie de collaborer et de faire avancer le, le, le navire ensemble. Prendre conscience qu'on est, qu est dans une pièce de théâtre et que, et que simplement on est un acteur dans, dans, dans, dans son métier, par exemple, on est un acteur, on n'est rien. Il y a beaucoup de choses qui passent par, par l'exemple. Le, par euh, moi, je n'ai pas eu l'impression d'avoir eu des conseils par les gens qui, qui m'ont apporté énormément. J'ai pas l'impression, pour moi, ils se soient comportés comme des conseils, comme des, comme des conseillers. Donc, euh, moi, je, pour moi, la vie, c'est naturel, c'est savoir, euh, c'est savoir réfléchir sur soi, savoir euh, savoir qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est important pour soi. Il faut savoir euh, trouver l'essentiel, l'essentiel, ce qui a de la qualité, ce qui a de la valeur, ce qui nous apporte euh, du bonheur entre guillemets, c'est-à-dire du bien-être en fait. Euh, et à partir du moment où on est dans, dans un bien-être, tout est possible. Je crois qu'il faut, dans cette démarche, il ne faut pas avoir peur du ridicule. Euh, parce qu'on est, on est quand même jugé, euh, souvent activement. Euh, et donc, euh, il faut accepter, faut accepter le, le jugement des autres. Euh, et puis, euh, se dire que de toute façon, euh, euh, on ne peut pas être... Euh, on, on, sa, vie, sa propre vie, c'est avec un certain nombre de, de gens. Euh, on n'est pas associé à toute l'humanité. On l'est dans, dans les démarches environ, environnementales, dans les démarches de, de sauvegarde de, de, de la planète, etc. etc. Mais euh, sinon, dans, le, dans la communication, on a une communication très très réduite. On, on, on ne voit que très peu de gens dans notre existence. Donc, euh, donc je crois qu'il faut... Il faut... Euh, euh, il faut soigner les, les, les relations que, que l'on a. Et, et c'est une réflexion que j'ai souvent eue dans, dans, dans ma vie. C'est que je me suis aperçu que... Je me suis posé la question de savoir quelles étaient les personnes qui avaient joué un rôle important dans, dans ma vie, dans mes orientations. Et, euh, et je m'aperçois que toutes ces personnes-là, je n'ai pas suffisamment communiqué. Elles sont, elles sont parties trop vite. Et je n'ai pas suffisamment communiqué, je ne leur ai pas suffisamment dit euh, tout ce qui m'avait apporté. Euh, et et c'est un petit peu ça, ma conclusion, c'est de dire aujourd'hui j'ai envie de, de, de prendre conscience des gens qui, qui m'apportent euh, beaucoup dans ma vie et de pouvoir leur dire, de pouvoir en parler avec eux. Et je crois que tout être humain se construit avec, euh, avec des, des, des références. Des références, un professeur, un professeur qui, qui, qui, qui, qui a su euh, euh, aiguisé une curiosité un, un intérêt etc euh, c'est un éducateur c'est un, c'est une personne qui, qui a été pour euh, pour soi un, un deuxième père c'est voilà tous ces gens là qui sont autour qui ont gravité autour et qui ont apporté à un moment donné euh, qui ont apporté des, des graines et qui euh, et qui par la suite on, on prend conscience de ces choses souvent un peu tard on n'a pas forcément conscience au moment où ça se produit. Et euh, voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai appris de la vie. La vie, il y, y a des moments qui sont, qui sont difficiles, qui sont douloureux, etc. Mais euh, je, je crois que ça fait partie, tout ça, ça fait partie de, de la vie. On ne peut pas vivre euh, sa vie que, que du bonheur, entre guillemets. Euh, donc, euh, ça fait partie de l'expérience de la vie.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 L'économie euh, nationale est, est basée sur, euh, sur la santé des PME et que je crois que si on s'était préoccupé un petit peu plus de, de, de, ce, de ce problème, euh, on aurait peut-être un peu moins de problèmes de chômage euh, parce que les entreprises et les PME disparaissent, euh, etc., ne sont pas reprises, ne sont pas... Et je crois que c'est important que, que les patrons prennent conscience de ça, c'est le, le souci de transmettre euh, l'entreprise et euh, bien sûr aux salariés, aux, aux collaborateurs, de manière à ce qu'il y ait une continuité.